Ça, gens de l'internet, je m'appelle Agon. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. On est sur Evan MC et eh bien on n'est pas sur K Faction, les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur un serveur PVP Faction aujourd'hui, les amis. J'ai décidé de vous euh, présenter Evan MC pour quelques petites raisons. Donc, euh, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que maintenant euh, sur ma chaîne YouTube Gaming, vous pouvez maintenant vous sponsoriser ma chaîne YouTube. Donc, euh, à chaque fois que je fais des lives, vous allez avoir un emoji compte dans le chat. Vous allez avoir un petit emoji compte, vous allez avoir aussi accès à. Alors 1 euh, de sur le TeamSpeak, vous allez aussi avoir accès à me parler sur TeamSpeak et vous allez avoir aussi des avantages en jeu sur action dans le futur, donc si jamais vous êtes intéressé, ça coûte 5 petits dollars et vous pouvez, ça m'aide vraiment énormément, et puis euh, c'est surtout lors de mes lives, en parlant des lives, je vais faire des lives quasi tous les jours, dès que j'ai la disponibilité de faire un live, je vais faire un live, donc si ça vous intéresse, euh, ben let's go, en parlant... De live, euh, pourquoi justement je présente EVNMC, même si c'est mon serveur, parce que c'est un serveur hf -E ou ce que j'ai fait jouer. Euh, ça fait un petit moment que je cherchais un serveur hf -E donc euh, j'avais déjà essayé de jouer sur Veld, PvP, Arcane, etc. Mais bon, on va pas se, on va pas se cacher les amis, c'est un peu un serveur euh, p to win Donc euh, dans le fond, si vous payez pas sur Veld ou Arcane ou quoi que soit, vous pouvez pas... Euh... Comment je pourrais expliquer? Pas gagner. que qu'ici sur le serveur, il y a plusieurs clés, certes, mais c'est pas des clés qui vont vous avantager euh, genre avec des kits ou des trucs vraiment OP. Il n'y a pas de kit ou quoi. Il hein? y a juste un kit, c'est le kit starter. Que quand vous vous spawnez sur le serveur, vous avez juste ici. Le kit starter vous donne euh, un full arch archer. Avec euh, des steaks et une canapage pour pêcher. C'est la quatrième map euh, de Heaven MC. Si vous ne saviez pas, j'ai fait toutes les autres maps avant. J'ai toujours joué sur leur map. On a toujours eu une base, etc. Donc avec mes amis comme Xilos etc. On va sûrement faire une base avec aussi peut-être QCOX et d'autres euh, YouTubers, euh, d'autres amis à moi québécois. Donc si ça jamais euh, vous voulez voir ça, ben comme je dis, ça va être en live. Donc, il euh, y aura plein de gros YouTubers aussi. Je crois qu'il y aura Twitch et plein d'autres euh, joueurs comme ça. Pour cette version-ci, les amis, le Start of Roll est aujourd'hui à 16h. Donc aujourd'hui... Euh, même à 16h. Euh, c'est 8 membres par faction, aucune alli. Euh, le kit, c'est du P1-T1. Donc, je, protection 1, sharpness 1. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc, euh, plein de trucs euh, vraiment inédits que je vais vous laisser découvrir. Surtout une refonte comme vous voyez du, du, des trucs comme ça. Euh, et euh, beaucoup de, de, de trucs qui ont été corrigés, qui bugaient aux anciennes maps qui ont été fixés. Donc, juste avant qu'on commence, je vais juste vous montrer leur système un peu inédit qui est le tracker. Donc, le tracker, c'est quoi? C'est que quand vous recherchez une victime, par exemple, euh, je, tu dois avoir une faction. On va créer. Euh, on va créer. Euh, F, create, euh, B. dang, Ok, c'est bon. J'écris ça. Je vais. Euh, tracker euh, search. Je vais chercher pour. Euh, tracker lancé sur Java CP. Parfait. On a lancé sur Java CP. Euh, Java. Euh, Java, montre-toi ici. On va aller sur, on va aller voir Java et on va le tuer. Ok, vous allez voir. Ok. En tuant Java. Donc, euh, viens ici. Montre-toi. Euh, game mode S. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Allez, je vais le tuer. Okay, il va m'énerver. GMS Java CP. C'est bon. Il va m'énerver. <rire> Mets-toi en GMS. Oh mon Dieu, il est attardé les amis. Il est attardé, mesdames et messieurs. Il est attardé. Okay. PVP Enable. Uh, pvp uh, timer pvp timer enable Je peux pas là, ah oh, merde Merde Ah oh, merde, mais bon, en gros je voulais être tuer Oh, mon Dieu, ça a tout niqué mon truc, les amis. Mango quand vous, vous tuez la personne, ça vous donne une clé de, euh, ici, killer, une killer clé. Et dans la killer clé, vous pouvez, euh, à chaque fois que vous tuez votre victime, vous pouvez gagner des trucs vraiment intéressants. Donc Je vais juste vous montrer vite fait. Donc, la killer clé, il vous donne, ça vous donne des trucs comme ça. Euh, attends, comment on fait Ouais, ça vous donne des trucs, des items, comme vous pouvez voir les items ici, Et à chaque fois ça vous donne des items, des nouveaux items, donc il y a plein de trucs que vous pouvez, gagner. Vous pouvez ça c'est une vie au passage, vous pouvez gagner vraiment plein de trucs euh, stylés juste en, euh, en tuant des gens, donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, euh, il y a aussi la cote HK, donc quand vous gagnez des cote vous gagnez des loot vraiment OP, comme vous pouvez voir ici, on va en ouvrir quelques-unes, je ne vais pas prendre les loot, hein. j'en ai pas besoin, mais je pourrais les prendre, je crois, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, mais voilà, vous avez les bard gods, des trucs comme ça vraiment intéressants, aussi on a... Euh, la euh, event key donc qui est la meilleure clé euh, une des meilleures clés du serveur d'après moi voilà comme vous voyez ici on peut voir qu'on peut gagner plein de trucs intéressants euh, donc voilà c'est toujours trois items on a la master key donc attendez la master key qui est qui ouais, celle-là d'après moi a l'air vraiment vraiment op euh, plus que les autres. Ouais, celle-là est vraiment plus soupée que les autres. Et il y a aussi la Aqua. Je sais pas si celle-là je l'ai pas. Mais non, je l'ai pas la Aqua. Mais en gros, ça reste... Donc, c'est comme ça qu'ils subventionnent leur serveur, les amis. Et puis, franchement, le spawn et la map est vraiment... Les, la map est vraiment ballast, Donc, euh... TP euh, citadelle, please. Il y a des citadelles comme euh, sur euh, HT, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Les routes sont vraiment badass. Regardez, elles sont étroites. Il n'y a rien que vous skippez. Vous pouvez vous, euh, vous faire TP dessus. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, la citadelle, c'est quoi C'est que je crois que c'est tous les samedis, si je ne me trompe pas. Tous les samedis, il y a un... Euh, il y a un genre d'event, et puis les, les joueurs doivent prendre possession de la citadelle. Et ensuite, tous les jours de la semaine, la qu'il qui a eu le, la citadelle a des loot dans la, qui, dans toute cette, de cette structure là. Donc, euh, pour être sûr à 100% que je dis pas de bêtises, assurez-vous de faire des recherches là-dessus parce que je suis pas un pro HF. Mais d'après moi, dans mes souvenirs, c'était comme ça sur HF -E Team. Donc, ça doit être comme ça aussi ici. Ensuite, euh, TP à un euh, KOTH. On va juste TP un 1 KOTH vite fait. Euh, et puis voilà, en gros je pense que j'ai vraiment fait le tour, c'est un serveur HF les amis, de qualité, euh, c'est toujours la même chose, de toute façon, vous savez, Evan MC, ils ont un serveur practice, et ils font toujours, euh, ils font toujours des, des serveurs de bonne qualité, malheureusement les amis, ils ont eu des problèmes dans le passé, aujourd'hui, je m'engage à euh, faire une vidéo pour eux, donc je m'engage à ce que, je pense à ce que le serveur va être bien, si le serveur n'est pas bien, je vais les enculer profond mais donc, donc comme vous voyez, les Koth et des ondes comme ça, euh, vous pouvez faire le FMAP aussi, et vous allez pouvoir, oh, il y a une petite erreur qui s'est produit, le savoir est pas 100% fini, il l'ouvre quand même aujourd'hui, donc euh, alors que vous voyez cette vidéo là, mais eux ils vont avoir le temps d'avoir fini ça pour euh, aujourd'hui, sinon euh, ouais c'est des coutuages bien simples, vous tirez le truc, vous faites, vous gagnez la clé coutuage, vous allez au spawn, vous l'ouvrez, vous gagnez des pays voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous rappelle que le kit, est, le kit map c'est du euh, protection 1, Uh, sharpness1, 8 membres par faction, 0 ali, et puis que tout uh, le fun est à venir. Je vais aussi faire des lives sur le serveur, si ça vous intéresse. Suivez mon, uh, mon lien YouTube Gaming, et puis aussi sponsor ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous aime. 5-11. Ciao, ciao.